Bonjour à toi chers spectateurs, et voici donc ce qui est supposé être le gros blockbuster de l'été, le film grand public, mais avec tout de même une petite interdiction au moins de 12 ans, le film porté par Brad Pitt, voici donc Bullet Train, réalisé par David Leach. Alors l'histoire, je vais sortir ma petite checklist. Euh, un voleur à la tire qui se retrouve engagé par une agence pour choper une mallette tchèque, euh, deux jumeaux qui se retrouvent à devoir trimballer le fils d'un chef de gang tchèque, euh, une jeune demoiselle qui a potentiellement essayé de buter un gamin mais qui n'a pas réussi, Tchèque. Le père de ce gamin qui va essayer de se venger en l'attraquant dans le train, tchèque. Rajoutez avec ça un serpent et un mexicain. Et vous avez euh, notre Peach, donc qui se passe dans un train à Tokyo et qui va jusqu'à Kyoto. Et voilà. Est-ce que c'est bien résumé Ouais, c'est ça. Mais je voyais pas trop d'autres moyens de le résumer. Et pour en parler avec moi, bah, celui qui m'avait accompagné sur euh, l'un des précédents films de David Leach, Hobbs Show, sur lequel on avait déjà beaucoup rigolé. Mm. Mon cher Nico, comment vas-tu Très bien, et toi Bon, écoute. Euh, pff, on va pas se mentir, l'été 2022 est extrêmement pauvre en blockbuster. Mm. On va pas se voir la face, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, et... Bullet Train se posait vraiment comme euh, l'espèce de saint graal on va dire de l'été pour les salles de cinéma même si le film a une interdiction moins de 12 ans, même si il peut potentiellement attirer un public limité sur le papier il se pose un petit peu comme le Saint-Père du retour du public dans les salles là où on est dans une période où clairement les gens ils préfèrent aller à la plage qu'aller au cinéma et Dieu sait qu'on ne peut pas les en bref on a ce film réalisé donc par David Leach euh, qui sort un petit peu de nulle part, euh, qui a réussi à rameuter Brad Pitt après un caméo plutôt réussi dans Deadpool 2, qui dans la foulée ramène un gros casting, choisit de placer un contexte plutôt fun, choisit d'en faire une comédie d'action qui sur le papier sonne comme assez déjantée, avec un Brad Pitt en plus qui fait un passage Tony truant à Panam, en rameutant les trois quarts des journalistes de la profession et en se faisant mousser par tout le monde. Bref, on est sur l'exemple typique du produit qui sur le papier se vend hyper bien. C'est le rêve mouillé d'un marqueteux, ce long métrage. C'est vraiment un film qui part d'une affiche, bon celle-là ça passe, mais la précédente c'était une catastrophe, mais qui du coup derrière arrive à réussir à fond sa campagne de com et se pose vraiment comme l'espoir. L'espoir pour faire des entrées dans les salles de cinéma. L'espoir d'Hollywood. Pas loin de ça. Ouais. Ce contexte placé, mon cher Nico, qu'as-tu pensé de Bullet Train Alors, euh, un petit peu comme d'habitude, je m'attendais... Je n'avais pas d'attente spéciale, je me disais ouais ça a l'air voilà un bon film d'action ça a changé un peu Brad Pitt que j'aime beaucoup comme acteur euh, ça se passe au Japon je suis allé au Japon j'ai adoré le Japon j'ai aussi pris d'ailleurs un fameux bullet train euh, sur ma chaîne il y une, vous pouvez le voir dans le dans le vous pouvez voir le vlog d'ailleurs sur ma chaîne où je monte dans le bullet train ah et c'est pour ça ça m'a justement j'ai pu comparer avec dans le film si c'était vraiment bien reproduit ou pas et euh, spoiler alert, non <rire> Est-ce qu'on s'en doutait pas un petit peu On s'en doutait un petit peu, voilà. Et euh, après, voilà, je me disais, est-ce qu'il y aura ce côté Japon Est-ce que ça va me rappeler des souvenirs ou pas Et Effectivement, on voit le premier plan, on voit un Tokyo en mode cyberpunk avec des noms partout, un espèce de balance des couleurs qui est complètement surréaliste. Je dis, ok, c'est un mode américain un cliché, euh, ça va être, ça va être un film débile. Ça va être... Donc, je prends mon cerveau, je déconnecté j'ai pris sur le siège à côté de moi. Et je vous dis, j'ai passé un super bon moment. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Après, euh, quand même, une, une mise en route un petit peu longue, s'il faut l'avouer. Ça pas qu'un peu mon vœu. <rire> oh la <rire> vache. Euh, en fait, c'est le deuxième film qu'on fait ensemble de David Leach. Euh, c'est le quatrième film de lui seul que j'évoque sur la chaîne. Et je pense que ce mec a un peu fait le tour, malheureusement. En fait, j'ai un. Gros souci avec Bullet Train, en même temps que je ne peux pas non plus dire que je me suis complètement ennuyé devant mmh. ce film. On se marre, on s'amuse, il y a une bonne vibe, il y a une bonne idée, il y a un bon concept, il y a un truc qui tient sur toute la longueur le film. Ça marche, mmh. on va pas se mentir. Mais... déjà c'est trop long, ça dure 2 heures, ça mériterait de durer 1h45 bien tassé, bien rythmé. Euh, c'est très hasardeux, je trouve, dans ce qu'il souhaite faire. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui s'est vendu tout le long de sa com comme étant un gros film d'action teinté de comédie. Il spoiler... n'y a pas tant d'action que ça. Voilà, spoiler alert, ouais. c'est clairement une comédie avec un petit peu d'action au milieu. Clairement, on va pas se mentir, si vous allez voir ce film pour avoir euh, plein de cascades et plein de mecs qui se tapent dessus, ça n'est pas ça. Il y a ça, bien évidemment, mais ça n'est pas l'objectif principal de David Leach. Mais du coup... Ben, je peux pas te dire que j'ai pas quand même été un minimum déçu par le film. Ah non, ah non pas du tout. Hein. Moi j'ai pas été du, du tout été déçu. Bah ben justement, moi si. Parce que ouais c'est ce que que tu t'attendais vraiment à de l'action en fait. Bah ben, en fait je m'attendais à un film de cascadeur, vu que David mmh. Leach est à la base un cascadeur. Donc je m'attendais à vraiment à, du, euh, à de la, un espèce de mélange entre du slapstick, de la comédie d'action, peut-être un petit peu de kung fu, même si c'est pas du tout cohérent oui, vu oui. que c'est au Japon et que le kung fu ça n'a rien à voir, plutôt des combats d'arts martiaux. mais Voilà, je m'attendais à un truc un petit peu plus... Mmh. Dynamique en fait. Et j'ai pas eu ça. J'ai eu ça en termes de comédie, indéniablement. Mais j'ai pas eu ça en termes d'action. Et justement, moi, quand je m'attendais pas forcément à un truc d'action, au début, je, je, je me suis dit, ouais, ça va être euh, policier, un peu comme ça, un peu comédie. Et c'est vrai qu'au début, il rentre dans le train. Et je suis en train de me dire, est-ce que tout va se passer dans le train et là je me suis mis un peu, changé un peu mes attentes, je me dis ça va être un espèce de pièce, en mode, un peu pièce de théâtre où la scène sera finalement le train. Et tout va se passer dans le train, c'est-à-dire qu'ils descendront ja, peut-être jamais du train ou peut-être juste sur la, la plateforme à côté, mm -hmm. pour remonter dedans après, mais on il n'y aura pas d'autres actions en dehors du train. Donc je me dis voilà, c'est un petit peu en mode théâtre, parce qu'un train bah, c'est linéaire, on, forcément les gens ils se croisent, donc il y aura forcément des embrouilles avec euh, les personnages qui vont se croiser, qui vont peut-être s'affronter, qui vont essayer de se cacher, tout ça ils vont quand même un petit peu se bagarrer aussi dans le train. donc bah Peut-être que ça va se voir aussi que les japonais genre, normalement ils sont un petit peu un petit peu tatillons, ils n'aiment pas trop les gens qui mettent un peu de désordre tu vois donc je me dis il va y avoir des intrigues sur ça et, et effectivement c'est un petit peu euh, c'est un petit peu là dessus qui a tourné le fil au début sans vraiment exploiter à fond malheureusement c'est ça qui m'a un petit peu déçu. Ouais ça c'est clair. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans le bain euh, on va parler du scénario donc qui est basé alors, chose surprenante pour un gros blockbuster d'été d'action basé sur un roman de Kotaro Isaka et donc euh, écrit par Zakowski qui est surtout pas mal calé dans les films d'action un peu z donc du coup c'est pour ça que je m'attendais peut-être aussi oui. à cette partie là qui soit vraiment actionneur euh, bah, tu l'as déjà bien évoqué en fait il y a ce concept de train qui permet d'avoir on va dire une une stabilité de lieu qui va permettre d'exploiter à fond justement l'entrecroisement des personnages. Ce qui est une très bonne idée en termes de, de conception narrative, parce que tu pas besoin de t'éparpiller du coup en termes de lieu, tu pas besoin de t'éparpiller en termes de situation, tu sais que l'objectif c'est de placer un élément au milieu de tout ça qui va driver, entre guillemets, tout l'ensemble oui. du chemin. Et c'est ce qui se passe en un sens ouais, avec puis, cette mallette. c'est peut-être euh... aussi côté technique, en termes de budget aussi, ça, ça fait moins de décor. Finalement. Exactement, tout, tout à fait. Juste à... Les voitures, ils ont ouais, se une voiture barre, une voiture ouais. machin, une voiture première classe, seconde classe, etc. Et ensuite, les ils sont changent assez... les lumières pour faire sont... en sorte qu'on... Oui, limite, qu ça se trouve, c'est tout, tout le temps la même partie du train. Ils changent ses sièges et euh, ils, mettent des, ils mettent des écrans lait ah ouais, derrière pour ça. faire le décor, et ça. puis c'est plié, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas... Euh... Alors, il n'y a, a pas que ça tout le temps non plus. Il y a quand même de l'action, un petit peu, des explosions, des trucs comme ça. Plus sur la fin du film, pour le coup. Sur le dernier quart d'heure, on va dire, les quart... dernier quart d'heure, dernière 20 minutes. Là, il y a vraiment fait. beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. Mais... Globalement, tout le long du film, des essais spéciaux, on n'a pas tant que ça. Ben non, parce qu'on sent que l'objectif de, de Holkiewicz dans son écriture, c'est... Moi ça m'a semblé évident dès les premières minutes et c'est un petit peu ce qui m'a fait peur pour la suite, c'est qu'il il a vraiment envie de mettre en avant ses personnages. Mmh. Son objectif c'est de construire des persos, de les développer le plus possible, de les amener au fur et à mesure à se montrer pleinement à l'écran et de jouer aussi sur des petits jeux de révélation qu'on va pas vous révéler parce que pour le coup si on vous les révèle ça vous peut être complètement le long métrage et ça n'a aucun intérêt même dans une partie spoiler donc on va même pas essayer de faire ça. Mais concrètement en fait l'objectif de la Philips... fin du film il y a un générique. Tout à fait. Oh c'est oh, un joli spoiler ça je l'aime bien. Mais donc du coup voilà son objectif c'est réellement de construire des personnages, de jouer avec des dialogues, avec des situations. Je pense à Citron et Mandarine qui sont clairement des personnages qui sont voués à être des... Pressé. Et... Ouh, c'est pas mal ça non plus Mais... Abonnez-vous la oh, <rire> Mais clairement, ce sont des personnages en fait, qui sont voués à être des, des sous-Tarantino. Dans l'écriture des dialogues, dans le rapport qu'ils entretiennent, dans le jeu qu'ils ont avec les différentes situations, ce sont des personnages à Tarantino. Exactement, ouais, c'est vrai. Et donc du coup, à partir de là, l'objectif, ça se sent tout du long, c'est de presque entièrement reposer cette narration sur ces personnages. Et je pense que ça aurait été bien de rajouter peut-être d'autres éléments derrière et peut-être de jouer un peu plus avec une narration qui soit plus dispatchée. Parce que du coup, c'est ce que je reproche principalement à cette écriture, c'est qu'on a un premier acte, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais qui est d'une lourdeur absolument folle. Ça veut dire qu'il faut constamment introduire les persos, il faut constamment les placer, il faut bien les mettre en place, bien les scinder, bien montrer à quel endroit ils se trouvent, pourquoi et comment ils sont arrivés là. Et bon Dieu que c'est une exposition foirée je trouve. Oui et non. Parce qu'il y, y a un côté c'est vrai que le ce côté présenter les personnages avec des flashbacks c'est vrai que c'est toujours un peu chiant. il y a quand même un, un moment ils ont... j'ai l'impression qu'ils ont presque fait exprès pour troller parce que... Complètement. Bon il y a... On va faire un mini spoil. Il y a un personnage qui est introduit pendant 20 minutes et qui meurt en 2 minutes après quoi. C'est euh, le fameux Mexicain. Oui, oui, le fameux ce Mexicain. C'est vraiment voilà, un gros spoil sait... mais oui clairement, clairement ce, ce personnage est... est, est, est c'est là en fait qu'on voit ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans ce film. La partie exposition de personnages ne fonctionne pas. Mais le gag au centre de ces expositions fonctionne à chaque fois quasiment. Mais justement, c'est ça qui est un petit peu, un petit peu dommage, parce qu'ils ont fait un gag justement d'introduire des personnages, même tout à la fin il y a une introduction d'un personnage entre guillemets, qui se fait, c'est complètement débile bien sûr, ils le font, c'est fait juste parce que voilà, en mode voilà j'ai vu des instructions de personnage, bah tu dois avoir refaire une à la fin sur un wow. personnage que vous avez vu tout le temps et qui servait et qui a servi presque à rien en plus. Bah ouais mais parce que voilà c'était pour le gag mais c'est vrai que euh, bon euh, c'est un petit peu lourd quand même finalement. Bah en fait ouais c'est tu, tu pointes parfaitement du doigt ce qui me gêne en fait, c'est que c'est drôle. Soit c'est drôle, on peut pas dire qu'on ne se marre pas devant ces gags là. On peut pas dire que l'exposition de Citron et Mandarine qui doivent compter le nombre de mecs qu'ils ont butés lors du casse mmh. d'avant pour récupérer le fils du, du chef de mafieux, on peut pas dire que c'est pas drôle parce que ça reste une exposition amusante qui va jouer mmh. avec les différentes situations. Enfin, du côté aussi, il y a le côté violence un peu gratuite, il y a du viol, il y a des mecs qui se font exploser la tête, tout ça. C est... C est... On a vraiment l'impression qu'ils ont fait cette narration là pour histoire de. Oh. On n'a pas assez d'exploser de mecs. Bon, on va rajouter un flashback où ils explosent des mecs comme ça, on verra du sang et tout. C et c'est vraiment l'objectif, je pense, du, du film. C'est de montrer du, voilà, de la violence rigolote un peu, justement, avec des mecs qui explosent de partout. Ah ben c'est ça, mais parce qu'en plus, derrière, on ne va pas se mentir, ça renforce la puissance de certains gags. Parce mmh. que c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, c'est rigolo de voir des fois des mecs se faire éclater la gueule. Et que ça soit tourné en dérision, ça fonctionne encore plus. Deadpool l'a parfaitement démontré mmh. et David Leach, qui a bossé sur Deadpool 2 a parfaitement retenu ça. Et clairement, je trouve que du coup, l'écriture, en plaçant les personnages constamment comme ça et en jouant avec ces situations-là, veut vraiment renforcer ce qui va ensuite, et qu'on va développer dans la mise en scène, marcher concrètement à l'écran. Parce qu'il est vrai que si on se limite juste à cette écriture, on peut se dire que les trois quarts des gags, en fait, pourraient tomber complètement à plat. Mmh. Et pourraient vraiment se limiter à « Pouet pouet, c'était rigolo, et du coup derrière, qu'est-ce qu'il y a Les potes, ils en ont abusé aussi. Ben non, mais c'est ça en fait qui me dérange. <rire> c'est qu'il y a vraiment ce côté eh, « poète, poète, on va faire des vannes à gauche et à droite. » Et puis en fait, à la fin, tu te dis bah, « Ben ouais, mais c'est bien de faire des gags. » Mais s'il n'y a pas de finalité derrière, est-ce que ça fonctionne réellement Et c'est la réelle question qu'on peut se poser dans cette écriture. C'est que, est-ce que la comédie doit servir à forcer le rire Ou est-ce que c'est en étant d'une grande subtilité et en étant finalement très juste qu'on arrive à parfaitement l'amener et c'est ce qui, je trouve, avait été démontré parfaitement avec les Deadpool, dans le sens où on voyait aussi les limites de cette comédie-là. Dans le sens où c'était rigolo d'avoir le quatrième mur qui était constamment brisé, de jouer avec un personnage qui s'amusait constamment à nous parler et à nous évoquer ce qui lui arrive, mais ça montre aussi que passer un certain stade, c'est très redondant, c'est très lourdingue, et ça fonctionne pas super bien. Et je trouve que le Kevitz, là, il montre parfaitement à quel point, si tu en fais trop, ben la comédie, elle peut pas uniquement se reposer là-dessus. Mmh qui est un petit peu dommage. En termes de mise en scène... Eh ben... Je vais vraiment passer pour le mec méchant de cette vidéo, hein. c'est terrible. David Leach, c'est un mec qui sur le papier, moi, me titille plus que tout. Parce que c'est un ancien cascadeur. C'est le mec qui a co-réalisé le premier John Wick mais qui n'est pas au générique maintenant, parce que Dieu sait, pour je ne sais quelle raison, c'est un petit peu triste. Mais voilà, on est sur un mec qui s'y connaît en cascade, qui s'y connaît en action, et qui sait comment ça doit prendre forme sur un écran. Il est où mon action Il est où mon action dans le film Mais Il n'y en a pas bah, assez. Il y en a un petit peu, mais et on ne ouais, voit pas très bien mais... ce qui se passe. Peu, en fait, c'est pour ça que c'était bien qu'on appuie directement en début de vidéo que c'est une comédie avant d'être un film d'action, parce que c'est clairement le cas. Mais après... Et c'est là, moi, que je vais faire pas mal de reproches à la mise en scène de Lich, c'est que je trouve qu'il se débrouille très mal en termes de captation graphique mmh. de la violence. Mmh. Et surtout en termes de captation graphique des scènes d'action. Ce qui est dommage parce que, on l'évoquait avec FX en sortant de la salle, putain, tu, tu te cales au Japon. Tu vas convoquer un cinéma de comédie qui voudrait vraiment être de l'ordre du gag. Tu te dis, quelle est la référence la plus proche il y a une petite île pas loin du Japon et juste à côté de la Chine qui s'appelle Hong Kong. Et sur la, la petite île d'Hong Kong, il y avait un mec qui s'appelait Jackie Chan. Et Jackie Chan, c'était le roi de la comédie d'action. Le mec était capable de faire des séquences d'action avec plein d'éléments de décor et, et de jouer constamment avec ça. Bah, deux scènes ah, dans un train, il n'y a pas tant d'éléments de décor que ça, à part des sièges, peut-être un, peut des bouteilles d'alcool dans la voiture, bar, tout des portes-bagages, des portes-bagages, des des portes voilà, tablettes. Donnent, des, ils se donnent des, des coups de valises, des coups de laptop, des coups de. Des vitres, des, des, des commandes d'appareils, de, de, des, des, des valises. Il y a des valises par paquet de des sang, valises, elles sont où les valises et qui s'envoient se dans la gueule il, il, si il, se frappe, il se bat avec la valise à un moment. Ah, ben il euh... se bat avec la mallette, ouais. mais moi c'est Pour moi, c'est ça qui me dérange en fait dans ce film, c'est que. Bon Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour en faire vraiment une bonne comédie d'action. Mmh. Et une comédie d'action qui soit excessive au possible. Genre, il n'y a quasiment pas de dialogue et juste des gens qui se tapent dessus non-stop. Et, et après, je ne reproche pas au film d'avoir de mauvais dialogues. au contraire. Je trouve que, comme je l'évoquais avant, le Kivitz, il a basé toute son écriture sur les personnages. Donc là-dessus, ça se tient. Mais je suis déçu de la part de David Leitch qui n'arrive pas à emporter son action un petit peu plus loin, certes, c'est pas moche, c'est même plutôt bien filmé, il y a des bonnes idées de mise en scène par moment, mais bizarrement c'est des idées de mise en scène qui arrivent au moment où le film est beaucoup plus plat, mmh. genre pendant des dialogues, pendant des transitions, pendant des raccords, Enfin, et c'est un vrai paradoxe pour moi. Et ça me gêne vraiment parce que du coup je me demande qu'est-ce qui, a... qu qui est passé par la tête de David Leitch pour se dire... Oh vas-y c'est pas grave, je suis un cascadeur, on va pas mettre beaucoup d'action, on va plutôt mettre des dialogues et euh, faire des transitions. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Euh, ouais, c'était un, un peu décousu, effectivement. Il y avait le côté, ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté théâtre, effectivement. C'est beaucoup filmé comme du théâtre avec des caméras fixes comme ça, on voit juste les personnages qui parlent entre eux. Et encore, il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas eu de une façon de filmer qui m'ont vraiment euh, marqué, on va dire. Il n'y a pas eu de plan vraiment stylé, on va dire, ou, comme on peut voir dans certains films, effectivement. Ah, c'est un peu dommage, ouais. C'est vrai qu'on est sur un est film. C'est le minimum syndical en fait. Mmh, c'est ouais. minimum syndical. C'est tout à fait. En termes tout... de voilà, mise en scène. Et euh, même les scènes d'action, de, de baston, finalement, bah il Elles sont ultra clichées. quoi. Ils sont dans un train qu'est-ce qu'on va retrouver bah, Absolument tous les ingrédients d'une scène de sont dans un train avec des mecs qui sont sur le toit, des mecs qui passent sur le toit, des mecs qui se procurent, qui mangent un panneau, euh, le mec qui, descend, qui, tombe, qui tombe du train, etc. On a, on a à peu près tout en fait. Voilà, c'est genre une, la checklist, c'est le, le truc... Euh... Ouais, non, le, mais pack, le pack débutant de scène de train, tu vois. Ah mais il complètement. A pris, il a pris cette checklist, il a, il a repris le tuto en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai en tête dernièrement des séquences d'action dans des trains qui sont vraiment explosives. Je pense à... Le Wolverine, le combat de l'immortel mmh. le deuxième Wolverine solo c'est franchement l'un des films avec l'une des meilleures séquences d'action dans un train qui soit sorti dernièrement et c'est pareil ça se passe au Japon mmh. bizarrement tout est lié mais, mais du coup ça montre à quel point tu peux être créatif avec une séquence d'action dans un train et je trouve ça dommage qu'ici on soit sur un truc trop classique qui certes fonctionne, c'est encore bon de le répéter ça fonctionne mais comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas genre un moment où on se dit « Waouh Là, ça se démarque. Là, il y a un truc qui ressort du lot. » Puis j'ai eu aussi du mal à me mettre un peu dans le film, dans le décor, en fait. C'est-à-dire que tout le long du film, je savais que c'était un décor, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu as fait, as si. fait cet effet-là. C'était assez perturbant, en fait. Mais moi, je sais pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté théâtre, en fait, qui ressort, mmh. je le dis. Parce qu'effectivement, je voyais bien que le train, il a... n'était euh, il, il pas assez large. Les trains de la Château-Ponnaie, ils sont ultra larges, par exemple. Mmh ça, je voyais bien, qu'ils avaient mis des sièges un petit peu random, ils avaient mis comme ça, euh, ça, ça ressemblait pas à un Shinkansen, en fait, clairement. Ça ressemblait pas à un bullet train, euh, du coup, euh, japonais. On disait, ils ont vraiment ménagé le train, pas pour être fidèles, finalement, à la réalité, mais vraiment pour servir, finalement, les besoins du film, en fait. Pour euh, l'action, Bah là, il faut que les, les sièges soient comme ça, pour qu'ils puissent engueuler, pour qu'ils puissent se tabasser, etc. Il y, a, il y a, il y a, voilà, il y a pas mal de trucs qui étaient pas cohérents dans le train, en fait, qui mettent euh, par exemple, le personnel du train, à un moment on voit le contrôleur, il y a un gars avec le contrôleur, t'as pas ton billet, en fait, voilà, est... le contrôleur, à un moment, voilà, il dépop complètement, c'est pas bien passé. Il y a quelqu'un aussi, des fois, à un moment, il y a une fille avec un chariot, bon, il y a... elle, elle passe un moment, elle dépop aussi, euh, puis elle revient à la, à la fin, euh, on sait pas pourquoi, le conducteur, on ne sait pas ce qu'il fait, le conducteur, c'est pareil. Il n'y a pas de conducteur Je, euh, je sais pas, pas j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de conducteur, en fait, mmh. c'était un, un bot le truc. Il y avait beaucoup d trop, trop d'incohérences, des trucs qui n'étaient pas logiques. Et euh, ça m'a un peu sorti du film. Pareil, à un moment, il y a des Yakuza qui montent sur le, sur le toit du train, qui est une caténaire qui est comme ça, avec euh, genre 200 000 volts. Le mec, euh, limite, il touche le câble, il crève pas. quoi Normalement, tu fais, tu, aurais... ça aurait pu être un, un truc marrant, ça. Le mec, il se lève, il se mange le câble, il se fait exploser. Ça aurait, ça aurait été drôle. Et non, mais il n'y a même pas de gag comme ça. quoi genre, la, physique, la physique de base, elle n'est pas appliquée des fois et c'est... Mais parce, que... du film. mais parce que tu viens de mettre parfaitement en exergue, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un décor C'est parce qu'ils mmh. ont agencé de telle sorte ce train à ce que ça serve mmh. les personnages et l'action. Or, il est toujours intéressant dans ce type de long métrage où on a un décor fixe, de placer le décor. De genre placer le conducteur, placer le chef de cabine, mmh. placer la meuf qui va s'occuper d'amener les drinks. C'est un truc tout bête, mais vous regardez les trois quarts des films du genre... Prenons un exemple, dans le même style, ce Passenger de Romé Colette Serra qui était sorti il y a quelques années avec Liam Neeson. C'est un film où on nous place tout le monde. Le contrôleur, le, le, le chef de cabine, le mec qui va conduire le, la rame de métro, tout le monde, on nous place tout le monde. Ce qui fait que le décor, une fois qu'il est situé, on sait que c'est plus un décor, parce mmh. qu'on a été introduit à ce décor-là. Donc on a digéré un petit peu ça en tant que spectateur, et on se dit, ils sont dans un train. Or là, vu que c'est coccinelle, Citron et mandarine, euh, The Prince, enfin tous ces personnages-là, ils sont un peu jetés comme ça, et on est supposé avoir juste ça pour se contenter, bah du coup on se dit, ok, bah, c'est des personnages dans un décor. Mmh. C'est pas des personnages dans un train, c'est des personnages dans un décor. Et il y a aussi des figurants, des fois on voit d'autres personnages qui sont vraiment des figurants, genre une mamie qui fait Putain, t'es C'est ça, pour le côté un petit peu comique. Mmh. Et euh, après, bah, ces personnages disparaissent. On sait, pas pourquoi. on sait pas pourquoi. Bon, à la fin, on a, on a une explication logique pour dire Ah, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans le train. Hein. Mais bon... Euh... C'est une explication logique en fonction de chacun. Oui, Certains la trouvent logique, logique d'autres la trouvent complètement. Voilà, euh, peu ah, cohérent, mais voilà, y a... il y a. Et c'est vrai qu'il y a ce côté. Coût... Euh, on sait que le film a été fait en gros, voilà. C'est juste pour qu'il y ait de la violence, qu'ils se mettent sur la gueule, mais que ça après. pète à la fin. Voilà, c'est marrant, c'est marrant, c'est bien fait. Les effets spéciaux sont bien faits. Il n'y a, a, okay, a rien à redire là-dessus. Et C'est fun, mais c'est ça que alors, le côté histoire est trop. Euh, voilà, Plus de clarté. Voilà, y a, le côté histoire n'a pas été assez travaillé, je pense, pour, pour amener après l'action la violence qu'il y, qu y a à la fin du film. Et Exactement. Voilà. Tu remontes, on passe au casting alors on va garder euh, l'acteur principal euh, pour la fin. Euh, en termes de second rôle, donc on a Joey King qui joue Prince, on a Aaron Taylor Johnson qui joue Mandarine, ainsi que Brian Thierry Henry qui joue Citron. Euh, on peut citer aussi Andrew Koji, ainsi que Hiroyuki Sanada, petit lien qui avait joué dans l'adaptation de Mortal Kombat. <rire> Et après, j'ai pas forcément envie de vous spoiler plus que ça les autres rôles, parce que c'est des personnages qui pas le mérite d'être spoilé parce que la découverte est tellement fun en fait que ça serait vous gâcher à surprise Mais honnêtement tous les acteurs fonctionnent hyper bien je trouve si, si vraiment on devait retenir un point super fort de son métrage c'est ce casting mmh, ce est casting vrai. est vraiment excellent et tous les acteurs sont très très bons moi j'ai adoré Aaron Taylor Johnson dans le rôle de mandarine je l'ai trouvé extrêmement charismatique et Brian Thierry Henry est il déboîte dans le rôle de Citron, je trouve vraiment qu'il déboîte. Mmh. Il, a, il a un truc et ça fonctionne hyper bien. Joey King, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai bien aimé sa manière d'aborder le personnage de Prince. Je l'ai trouvé très charismatique et j'aime beaucoup le jeu qu'elle a tout du long du film. Il y, a, il y a un petit côté espiègle en fait qui je trouve fonctionne bien. Mmh. Et après bah, on a cet acteur central, bah, est-ce qu'il a encore mmh. besoin de ça le présenter Pradbit, je, je crois oui, c'est ça, voilà. ça. Petit acteur qui commence tout juste. Hein. D'ailleurs, il va voilà, galérer quand même. Il a, il a quel âge Il a euh, 38 ans. 38 ans il est plus jeune que Jean Castex. Il est plus jeune que Jean Castex, c'est ça. Non, non, c'est l'inverse. Il, il est plus vieux que Jean Castex. Il est plus vieux que Jean Castex, oui. Non mais comme quoi Mais lui, je sais pas ce que t'en penses, mais lui, il est, il est vraiment bon, quoi. Tu sens qu'il est dans son mmh. élément, quoi. Il s'éclate. D'ailleurs, c'est tellement drôle parce que. <rire> Il est, en fait, il a un rôle de Pierre Richard dans le film, c'est à dire Brad Pitt, souvent, voilà, c'est le mec un peu beau gosse, tu vois, un peu stylé, tout ça. Puis là, là ah bah, il est totalement toi. à l'arrache tout le temps. Et ça, finalement, ça bah, c'est un petit peu comme, tu vois, quand les, les rôles avec Schwarzenegger, une époque où il faisait des, des rôles plutôt... Un euh... flic à la maternelle Ouais, genre, ou euh... de, genre de, voilà, tous les films un petit peu comédie, où, ouais, oui, oui, ça oui fait ça fait y contraste est... avec justement sa, sa carrure euh, et les rôles qu'il avait d'habitude. Euh, ah, je sais de... plus qu'est-ce que c'est que ce film avec Stallone qui, avec sa grand-mère, genre, énervait pas mamie, elle a un gun ou un truc comme ça. Enfin, c'est vrai que ça rappelle un peu tous ces trucs-là. Bon, ça si ma mère à tirer, grosse... c'est ça, non C'est ça, oui, putain mais oui mais ça rappelle en fait ces vieux mmh. films d'action où on prenait des grosses stars qui justement sont souvent très badass mmh. et, et qu'on leur dit vas-y joue, joue un rôle de con mais, mais vraiment <rire> le con, le, le con au premier degré et là on va te faire un con mais un con qui ouvre ses chakras. Un con qui est capable de, de se dire non mais je veux pas apprendre de flingue moi je suis au-dessus de ça euh, on ne règle pas la violence avec la violence on apporte la paix avec de la paix Bon oh bah Zul j'ai été fait sans le faire voilà <rire> c'est marrant il est tombé et il s'est cassé la nuque sur mon bras c'est comme par hasard comme par hasard non mais ça fonctionne ça fonctionne hyper bien c'est drôle en fait. c'est bien pour le coup c'est bien amené c'est peut-être pas divile, mais c'est pour, pour le coup c'est ça qui est drôle voilà, c'est là c'est l'humour un peu absurde comme ça justement euh... Un petit peu à Fast and Furious, je ne sais plus quel... Hobbs Show Celui qu'on avait voilà. eh ben oui, non, non, mais c'est complètement ça. c'est exactement le, le, le même genre de délire, quoi. Et, euh, bon, ça c'est Show, un petit peu tout le long du film. Là, il y a quand même euh, des moments hein, il y a un petit peu plus de répit, on va dire. Oui, voilà. Mais c'est clairement ce, ce genre d'humour, en fait, hein, ce genre d'action, finalement. Mm, complètement. Et puis, bien sûr, aussi, tout le côté euh, Japon qui est ultra cliché, c'est-à-dire qu'avant, ils aura atterrir il y aura forcément des barils de saké... Euh, additionnel tout ça il y aura forcément au des sabres il y aura forcément ils des ils vont traverser samaras, une ville il y, aura... il y aura des tories partout alors que les touristes vont les sanctuaires, c'est pas dans voilà. les villes mais c'est pas grave c'est fait oh un tori c'est le japon voilà. oh regardez une tour c'est oui c'est comme ah, regardez il y a une petite euh, figurine là et puis ça devient un gros personnage et puis on lui fout des grosses mandales là donc... oui, oui, oui oui oui ah oui puis aussi euh, ouais, c'est ça que le, le, les mascottes et tout mais ça ça pour le coup dans au japon c'est c'est vraiment un truc qu'on peut voir dans les trains. Dans les trains hein. Claire, hein voilà une voiture spéciale avec la mascotte. C'est bah, tu sais, à des trains Pikachu, des trucs comme ça. Donc on peut oh, Très bien avoir un gros Pikachu qui se balade comme ça. Euh. Donc un point accurate de ce train. Ça, oh oui, là ça c'était accurate effectivement. <rire> et et c'était assez bien utilisé aussi. Ah bah ça c'est clair. Ça pourquoi c'était pour bien utilisé. Il y a un... Ils auraient peut-être pu faire plus de gags aussi sur les toilettes japonaises là on voit juste voilà c'est juste euh, coccinelle à côté voilà. d'une cuvette et puis cuvette a... de chiottes et il y a un robinet avec de l'eau il arrive pas à l'arrêter mais bon, c'est rapide c'est vraiment du voilà j'arrive n'aurait pu le faire tu vois presque oui c'est vrai moi je m'attendais plus à des gars que, tu vois, genre il essaie d'arrêter la les, les chiottes japonaises il y, y a plein de boutons on ça active plusieurs trucs et généralement il y a une fonctionnalité qui l'assistance de quelqu'un. Par exemple, si tu fais un malaise, un truc comme ça, et potentiellement un étranger qui va qui n'est pas japonais il va essayer d'appuyer sur tous les boutons pour être les trucs, et là ça aurait été marrant, que genre, il y a un mec du train qui arrive, qui il se retrouve avec le mec qui rentre en sang, avec le flingue et tout. Ça aurait pu être drôle, mais non, ça n'a pas, pas été fait. J'étais déçu, j'attendais ce gag de tout le film et je pas eu. Je vais spoiler, il y a un gag que je voulais qu'il n'y a pas eu. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Bullet Train C'était de l'humour à grande vitesse non, <rire> Salut. Ça vraiment conclusion. Non, c'était. Non, bah franchement, voilà, c'était. Voilà, c'était un bon moment après le taf euh, pour se vider le cerveau. Non, c'était, c'était, bien. C'était quand même relativement bien fichu. Il y avait un petit côté Tarantino, effectivement, qui était pas déplaisant, clairement. Mais voilà, ça restera pas. Euh... Ça restera pas le blockbuster de l'année, c'est sûr. Ah bah c'est clair que ouais. Non, bah, on ne va pas se mentir. Euh, je pense pas que. Enfin, vous voyez comment j'ai introduit la vidéo Prenez l'inverse. Ce n'est pas ce film qui va sauver les, les, les salles de cinéma cet été. Ce n'est pas ce film qui va attirer masse de monde. Pas... Ça, ça va peut-être trouver son public, indéniablement. Hein, hein, parce que les films de David Leach trouvent leur public. Hobbes hein, Show, mmh. Atomic Blonde, Deadpool 2, ça trouve son public. Donc c'est indéniable là-dessus. Euh, moi, je trouve qu'il y a un manque de maîtrise sur l'ensemble du film. Qui fait qu'on passe quand même un bon moment. Tu l'as si bien dit, mais en sortant du boulot ou en fin de journée, on se marre bien, on s'éclate, on va poser notre cerveau comme tu l'as si bien montré sur le fauteuil d'à côté. C'est ça... ce que tu disais euh, tout à l'heure, effectivement, il y a ce côté film de série B, mais pour le coup qui n'est pas trop assumé. Bah pour moi, on vire carrément par moment à la série Z, en fait, mmh. parce que le film veut tellement pas assumer ce côté série B décomplexé que du coup, il ne va pas à fond dans le bis. Mmh. Il reste tout le temps un peu dans le premier degré avec justement cette intrigue qui à mon avis est due au roman et qui fait que du coup elle est très sérieuse, et elle est vraiment sérieuse jusque dans son dénouement. Et voilà, je pense c'est juste ça, et je pense qu'un un bon truc bien bien bien bien bien décomplexé, beaucoup plus que de l'air ce long métrage, ça aurait peut-être fait de Bullet Train de David Lynch un divertissement plus que sympathique. Mmh. C'est sympathique, encore une fois, on le dit. Mais peut-être qu'on aurait pu s'attendre un tout petit peu plus. Voilà, je ne sais pas. Mais... C'est un petit peu dommage. Ça reste sympa. un petit peu dommage. Voilà. Merci mon cher Nico. Merci, participé de... cette Merci vidéo. pour l'invitation. Bah, je t'en prie, tu sais bien qu'à chaque fois c'est un plaisir. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. C'est fou de se dire que Brad Pitt fait pas un seul coma dans le film, vu le nombre de mandales qui se prend dans la gueule, quand même. Tout le monde tombe au moins une fois dans le coma, mais pas lui.